Là, nous sommes là, tu me dis que tu veux tout me Mon frère, moi j'ai des choses à faire. Il n'y a quel moment. Papa, quand on veut un nouveau chat, on n'est pas ici. Calme-toi. Il n'y a quel moment. Eh bah, Kim, calme-toi. c'est un nouveau chat. Voilà, ça fait plus de temps qu'on a fini de manger. On a même déjà dit. Mais toi, non, gars. C'est moi qui baille ta fortune. Je suis pressé manger le truc à faire. Tu veux partir? Gars, si dans 5 minutes, ta boulot n'est pas là. Moi je vais partir, je vais te laisser. Garde, si tu veux, tu vas. Je vais le laisser là-bas. Là, voilà, voilà, voilà, ouais, garde, bats-toi là-bas, attaque. Le spaghetti, c'est quoi devant le couscous? Euh, garde, tout ça, c'est la femme. Tout ça, c'est la même chose, man. La femme, c'est la femme. Le spaghetti, mon frère. Tu tout ça n'a pas le même goût. Gars, toi là-bas. Si oui, là tu veux oui. go là-bas, go tranquillement, ne me colle pas. Il y a quoi, non Je vais être mon nouveau chat ici. Toi là-bas. Aidez-moi, ma chérie. Oui. Sunita si, ne vient pas aujourd'hui. Elle est parfois imprévisible. Hein? Elle peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Pourquoi vous avez rendez-vous hein? On peut dire. On peut dire. J'ai un souci. La dernière fois, elle m'a remis son numéro et j'ai enregistré ça dans l'autre téléphone. Il a laissé ce téléphone à la maison en sortant. Je ne sais pas si tu peux m'aider à l'appeler. Désolée, je n'ai pas d'unité. J'ai les unités. Je te donne mon téléphone, tu appelles. Je ne peux pas. Oui, maman. Je ne peux pas, papa. Vous avez rendez-vous. Oui? C'est mal On part. Quand tu vois qu'elle va, on part d'ailleurs. On est dans la terre et puis mon père. faites on part Elle va venir. Oui, tu es là. Il y a deux garçons qui t'ont attendu ici fatigué pendant des heures. Comment tu peux donner rendez-vous aux gens et tu n'en non pas Moi. Est-ce qu'on fait ça Moi toi-même. Je te dis deux jeunes hommes t'ont cherché là pendant des heures. Celui qui te cherchait même, il était court, costaud, bien noir. Il avait le ventre et il portait les poches. Non, mais dis-moi, il était véhiculé. Quoi Il est véhiculé. Il a pris ça où Et tu dis qu'il me cherchait. C'est un client ici même. Il te cherchait. Un pied plat. Piéton. Piéton, il me cherchait je ne connais pas en fait, M y a -moi de... un à chercher moins Insta. tous les cas, je ne pas de ça. Y a de où ah, Ça reste... Oui, ma. Yes, ma. Je suis plante, -ce tu n'as plus fait faire quoi C'est normal. J'avais une matière au début seulement. Je ne peux pas m'échanger, viens te dire. Ok ma fille, il n'y a que toi. Ça va Pas encore. Mon ami, qu'est-ce dit qu'il devait m'aider là pour que je puisse faire mon pas de commerce quand maman Choco vient de me lâcher? <coughs> et, ah, Akamba, pourquoi est-ce qu'il ne peut plus t'aider? La raison qu'il donne, c'est toi. Ce sont les raisons que je sais que sa mère doit s'occuper de sa mère et de ses petites soeurs. <coughs> et, ah, Akamba, je t'avais dit non. C'est-à-dire, toi l'enfant, si je ne comprends même pas. C'est-à-dire, quand moi je te parle, tu ne veux pas m'écouter. C'est seulement comme si c'est le ce qui te parlait. Je t'avais bien dit la dernière fois quand tu m'avais parlé de cette histoire que non, attendons d'abord les aides de moi, S'il va tomber de même d'abord l'argent. Tu es là, tu commences à provoquer, à déranger Maman Choco. Tu n'as même pas encore vu la silhouette de l'argent, mais tu commences les provocations. Où en sommes-nous maintenant Hein Où en sommes-nous Maintenant, il t'a lâché au fou. Tu viens pleurer ici. Tu pleures ici qu'il y a quoi que je, Moi, je trouve de l'argent pour te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je veux te donner. Hé, arrête ça. Suis... Arrête ça. Tu es irrespectueuse, orgueilleuse. Tu insultes tout, tout le monde. Tu parles mal à tout le monde. Que tu ne connais même pas tes aînés. Tout ce qui est mauvais là, c'est toi. Tu n'écoutes pas les conseils. Tu veux qu'on de aide comment Hein eh? Moi, on te fait même bien dit que laisse. essaie d'abord de voir quand il va te donner l'argent. Quand l'argent va tomber, on essaie de voir ce qu'on va faire. Tu commences à manquer du respect à Maman Choco. Que oh, tu vas aller t'installer à côté d'elle. Voilà ça maintenant. Tu viens maintenant pleurer. En tout cas, moi, je suis en train d'aller au marché. Voilà où tu parles. Parce qu'elle ne te laisse même pas marcher. pas Bado.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 Non, la dernière fois. Non, c'est la dernière fois. Je mets plus ça. Non. Désormais, tu vas porter des petits démembre avec des pilotes de et oh, Ça va. Non non non non non non. Ça c'est pour la cuisine. <rire> <rire> tu vas changer ça et tout. Ah bon <rire> oui, oui. Ah bon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 Tous les jours, les chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille euh, ne lui donne pas le lait, les menaces passent pas là. Elle met la maman chocot, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour suivre dans la vie, tous les promises, tous les faits directement.